Bonjour à tous. Dans cette séquence nous allons faire quelques rappels sur les tableaux natifs en Java. En Java, on a des tableaux à une dimension, un petit peu à la manière de C. C'est à dire que vous verrez pour faire plusieurs dimensions on fera des tableaux de tableaux, mais il n'y a pas de problème. Donc ben, on va prendre tout de suite un, un exemple. Donc ça c'est une première manière de faire. Donc Vous voyez que ici je déclare T1 sous cette forme là comme étant un tableau ici je l'initialise directement en disant que c'est un tableau d'entiers et qu'il y en a deux. Deux ça voudra dire qu'ils seront indicés 0 et 1. Donc j'aurai accès à T1 de 0 et T1 de 1. Ici je crée un tableau T2. Donc ça va être un, quelque part une référence vers une suite d'entiers sous forme d'un tableau. Sauf que là ici je ne l'initialise pas et là j'ai un tableau T3 avec une troisième manière de procéder pour l'initialisation puisque je vais dire que j'ai là un tableau de quatre valeurs et je vais donner le contenu des valeurs. On remarquera que cela ça ressemble à ce qu'on appelle un agrégat dans un langage de programmation comme ADA. Pour initialiser T1 donc comme il a déjà été créé ici il n'y a pas de problème je peux affecter de valeurs. je peux dire T1 de 0 existe T1 de 1 existe et donc j'écris un 1 dans T1 de 0 et un 2 dans T1 de 1. En fait ici quand je les avais initialisés eh bien c'était des int, des int comme je vous l'ai dit dans une autre séquence par défaut ça vaut 0 et donc a priori je devrais avoir dans mon tableau que des 0. Pour initialiser T2 c'est un peu plus compliqué parce que T2 j'ai simplement la référence vers le tableau mais le tableau n'existe pas encore. Donc il faut ici que je le crée. Et là vous voyez que je fais new int entre crochets et je donne immédiatement la valeur. Donc c'est une manière de dire que je crée ici T2. T2 est un tableau qui va contenir deux valeurs indicées par 0 et par 1 et qui contiendront 3 et 4. Et puis ici T2 de 0, je le remplace par la valeur 0. C'est à dire qu'une fois que j'ai fait cette initialisation, bien évidemment, eh bien, je peux m'en servir exactement comme euh, en écriture, comme en lecture. Il n'y a pas de contrainte. Et puis ensuite je vais afficher, c'est un affichage extrêmement bourrin, on est d'accord, je ne passe pas par des boucles mais c'est une manière de vous illustrer le fait que j'utilise printf avec du formatage et donc ça va donner ici un affichage. Si je lance ce programme là, donc ici je l'ai compilé toujours avec l'option xlint ne pas oublier Ici, je lance mon programme et vous voyez, oh surprise, voici ce qu'il m'affiche qui est conforme à ce qui est affiché ici. Et vous voyez bien ici que le 3 là a été remplacé par le 0 ici au niveau de l'affichage, mais pas le 4. Voilà. Il y a plusieurs opérateurs sur le tableau natif. Alors quand j'ai dit opérateur euh, pour la, dans la vraie vie, ce n'est pas tous des opérateurs, on va le voir. Euh, la première opérateur utile, qui n'est c'est le seul qui dans la liste que je donne ici n'est pas un opérateur, c'est ce qu'on appelle un attribut. Euh, en fait, c'est length qui permet de récupérer la taille d'un tableau. Donc si j'ai un tableau t, je fais t.length, et t.length me permet de récupérer la taille du tableau. Je peux également recopier un tableau avec. Euh, donc je ne fais pas t1 égale t2 pour recopier un tableau t2 dans T1, ça c'est une catastrophe. En théorie, ce qu'on est censé faire, c'est passer soit par clone pour recopier le tableau dans son intégralité, soit par recopie. Donc là, je vous envoie vers le fantastique manual qui euh, décrit euh, ce genre de choses. Et puis, pour afficher un tableau complet, vous avez une méthode. On verra plus tard qu'elle est présente dans tous les objets. Parce qu'en fait, un tableau, c'est une classe un petit peu déguisée. Ce n'est pas un type natif. Euh, eh bien en fait vous avez une méthode toString qui euh, vous permet de faire un affichage et en particulier quand vous faites un println et que vous faites ceci et entre guillemets plus t t étant un tableau eh bien en fait quelque part il va transformer t en passant par la primitive toString. Je vous rappelle que cette primitive toString est présente dans toutes les classes puisqu'elle est définie au niveau de route sauf que par défaut elle peut ne pas avoir d'implémentation autre que d'afficher la référence de l'objet. Donc euh vous pouvez être amené à le surcharger pour une classe si ça a un sens. En java il n'y a pas de tableau multidimensionnel comme on sait par exemple et donc on fait des tableaux de tableaux. donc ça ne pose pas vraiment de problème et si vous regardez la déclaration c'est typiquement quelque chose que vous voyez ici et bien là ici j'ai un groupe de, de crochets ou renfermants par dimension donc deux dimensions deux groupes et là vous voyez ici je, je m'amuse avec cette notation d'agrégat qui est une, une notation qui et quelque part récursif puisque là ici j'ouvre l'agrégat dans la première dimension et j'ouvre l'agrégat dans la deuxième dimension. En gros ça veut dire ici la première ligne va contenir 1 0, la deuxième ligne va contenir 0 1. Et je peux le faire probablement avec un nombre de dimensions arbitrairement élevé. J'avoue que je n'ai pas essayé au-delà de deux dimensions. Ici c'est une autre manière de déclarer le tableau sans initialiser les valeurs au départ. Donc là ici je dis que c'est un tableau avec un tableau de tableaux voyez ici avec dans la première dimension deux valeurs 0 et 1 et donc je dois créer pour chaque dimension le tableau que va contenir la deuxième dimension. Donc si ça c'est deux lignes et eh bien je créerai à chaque fois deux tableaux qui correspondent à des colonnes de trois valeurs. Et puis bien évidemment je peux afficher la taille de mes dimensions de la même manière que précédemment subtile différence quand je fais m2.length c'est le nombre de la taille si vous voulez de la première dimension et quand je fais m2 de 1.length c'est la taille du tableau dans la deuxième dimension mais au premier élément là bien évidemment je me suis arrangé pour que les deux les deux tableaux de la deuxième dimension soient de la même taille mais rien ne m'oblige à le faire donc si j'exécute mon programme je ne suis pas surpris de trouver cet affichage là et effectivement comme vous le sentez euh, je peux faire des tableaux de tableaux de tableaux et également ce qui se passe c'est que je peux avoir dans mon exemple je pourrais avoir ici pour la dimension pour l'élément 0 la deuxième dimension un tableau de 2 et pour la deuxième dimension au niveau de l'élément 1 eh bien un tableau d'une taille différente. Donc ça donne une possibilité de souplesse au niveau de structure de données qui est assez confortable. Alors en guise de conclusion les tableaux existent en Java de manière native et je vous les ai présentés parce qu'on va s'en servir. Mais pour être franc il existe également des classes dédiées dans un framework qui s'appelle collection et la tradition veut qu'en général on utilise plutôt les tableaux du Framework Collection qui sont d'ailleurs euh, des tableaux beaucoup plus sophistiqués, des listes, enfin, une espèce de mélange. Donc on regardera ça un peu plus tard, on en parlera, mais surtout si vous êtes curieux, allez regarder dans la documentation du Framework Collection. Et euh, c'est juste pas faux d'utiliser les tableaux natifs en Java, mais de moins en moins on les utilise, de plus en plus on utilise le Framework. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.